Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Ah non, je comprends pas. Si je prends une carte, par exemple, l'as de pique, et que je replace cette carte quelque part dans le milieu du jeu. Bon, jusque-là, ça va. Donc, l'as de pique étant dans le jeu, il ne peut pas être sur le dessus. Il ne peut pas non plus être sur le dessous. C'est pas possible. Non, ce n'est pas, pas possible, puisque je l'ai remis quelque part dans le jeu. Et donc, si l'As de pique est quelque part dans le jeu, alors pourquoi, pourquoi si je prends deux cartes quelconques, j'en ai deux de ce côté, et j'en ai trois de ce côté Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Et si j'en ai trois de ce côté, dont les deux cartes quelconques, bon bah, au milieu, ça ne peut être que l'As de pique Mais pourquoi là je ne comprends pas je ne comprends pas